Ah, C'est bon. euh, parti, maintenant on va faire ce niveau-là. Que je sois très actif. On oh, s'il te toutes les marches. On dit rien. Ok, on est dans un jeu japonais a Pas question que je mange des sushis. À moins qu'il y ait plein de chocolat dessus et pas de sushi à l'intérieur. C'est pas un souci là. qui était plus grand que toi mais ah, bon ça... C'est comme ça par contre dans la scène t'as vu ça Oh non mais si ça fait ça tout seul aussi... Mmh. Je en... mais c'est m'en J'appuie pas sur la droite. Mais si... Mais non mais n'importe quoi. Oh, tiens. oh non hein. Si je tourne à droite ça le fait aussi ça reste pas sur le. Je sais pas tourner la caméra. Qu'est-ce qu'il dit là oui. ouais. Ouais. Non mais hey, regarde pas, c'est parce qu'en fait quand j'appuie là. Il un bon, en fait, je... ouais, Attends. Ouais. <rire> un truc. Ah ouais, faut mettre. Euh... En fait, j'ai mis sur les deux touches. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Bah, attends, ouais. on va faire une coupure du secondes. Ça ouais. commence ah, déjà comment c'est donc... bah, <rire> pas joué. en fait c'est moi qui sais pas jouer le quand même <rire> c'est Homer c'est pour ça faut jouer Lisa pourquoi Lisa avec Homer non, je mais j'ai me... je... un problème ou quoi ce truc là j'ai besoin de Lisa ah c'est close joystick c'est pas ouf ah ouais direct pourquoi elle a fait la cote scène et pas mais... oh, euh, au maire oh, il ya des gros ports pourquoi je joue non je sais pas c'est son design en fait oui oh, il, euh, il a eu il cinq ans vers mmh. ça on oh, la porte oh. ah, d'accord pour allumer une main en fait Lisa a, des... ouais, a besoin d'autres mains en fait. Du coup dans la quatrième finale je sais pas comment on a fait. Pourtant regarde c'est marqué 100% là-haut donc euh, je comprends pourquoi tu fait ça. Bah oui hein. bah, c'est normal. C'est peut-être normal, je sais pas trop mais... Ouais mais non mais c'est je, je, normal en fait. C'est un sou parce que c'est... en fait il y a plusieurs sumo de zone en fait ici c'est sumo de pierre je crois c'est toujours ah moi enfin, je peux pas tourner la caméra moi-même puis vais faire un truc peu c'est compliqué euh, les gens c'est compliqué de faire cette partie à barre. Hein. parce que j'ai changé de manette c'est c'est encore plus compliqué on met un transfert tué qu'est-ce qu'il faut faire hein voilà, Un truc là pour mettre sur le là, là, regarde là. D'accord, mmh. oh, je peux mettre pas. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, tu veux peut-être une chaise... Ok, Omer, il y a un creux. Attends, faut peut-être faire quelque chose avec au mer c'est bon, mais on ah, y c'est pour aller plus vite. Ça a souci. Non ça est ah, clair ouais, ouais. Hop, ah, j'ai des... Ah mais il est clair en fait, c'est puissant en fait Trop bien Il a fait. Non c'est moi qui les a tués Ah oui il voulait me suivre en fait. C'est un truc en fait. Bah je crois qu'il voulait pas manger ce sushi. Là il en mange. En fait. Ah bah voilà, il nous faut gros merde. C'est quelle touche pour faire le gros gros boost, euh, gros boost Ah bah, voilà il était caché là-dedans la lumière. Ouais. Ah non, mais je me trompe de touche Oh, les gens se faire des gangs. C'est beau. Battez-vous par la guerre Bah, non, c'est la même chose. C'est pas ouais. ça la phrase. Faites la mort par la guerre. C'est ça la phrase en fait. Ouais. <rire> En fait, il n'y a pas de son. <rire> ouais, il y a deux culs euh, C'est des toiles. Attends, en fait. Deux lumières. Ah, et du coup. Ah, oui, un passage chiant là. Avec. Euh, sur un bateau. On me souvient de cela. Ouais. Il y, y a Lisa, donne le coup de pied de la mort. Et maintenant, faut que je fasse quoi là Il y a un arc ciel là-bas. Par contre, les, euh, les graphisme est un peu dégueulasse. Bon, ça va. Bon, ah regarde, les nuages. Regarde, regarde mon ça avec nuages. C'est un pixel Après, c'est, la PlayStation portable. C'est pas. Mais t'as pas dû, toujours pas ouvert la porte ça. Bah non. C'est quelle porte Parce que j'ai ouverte Il y en a trois. Ah quoi, le... Ah si, c'est non. Ah non, aucune. Ça là bas elle est pas ouverte. Non, car la couleur mais on peut faire un truc là. Hein ouais, <rire> ah oui là ce sera des combats à la Pokémon. Tu vas voir cette mort. Ah non. Quoi Ah non, je vais le prendre. Ok. Elle prend pour chose. Non, elle prend pour ça, chat, tu vois. Oh, putain mais elle donne un, un coup de pied et il est mort trop fort les yeux en fait mais non mais je vois rien en fait je vois il y a rien à faire encore mais bouge de là toi gros port Et mais a... elle vient tout le temps en fait ouais ouais il y a un spawner je sais pas où il y a son spawner mais là. Là, bah, la porte n'a pas vous elle est ouverte. non elle est pas ouverte tout cas que, euh, que toi de lui là c'est pas normal que ça peut comme ça non pas logique c est... C est... Ah, je <rire> ah, sais pas c'est cool, quoi ça euh... ah ouais. non, Attends, attends, je vais peut-être voir un, un autre truc avec la main de Bouddha parce que c'est bizarre. Et ça c'est juste après l'anime, le, le jeu de toute façon, non ouais. Parce que Lisa est déjà bouddhiste dans ce truc là. Alors que dans l'anime elle vient après je crois. Ouais. Ah ouais. Et marge je crois qu'elle est contre ça en plus. Hein? hein je sais pas. Moi, je l'ai vu l'épisode. C'est pas un des trucs qui sont devant la porte. Hein. Ah oui, la blague c'est que Homer ressemble à Boudin en fait. Ah. <rire> des gros ors. Oh. Ah, c'est un bon, c'est un des bonbons pour Homer. je change de berceau. Non, si. Ah, attends, faut s'approcher de la porte, je suis sûr. Ouais, je te dis que c'est à euh, côté de la porte, hein. c'est bizarre, il y a des.. des faut pas les tourner. Hein. Non mais je suis sûr, les personnes je le dis, c'est qu'en en fait ils parlent en anglais du coup. C'est quoi ça Les trucs un... Oui, a un truc à faire. Avec Lila ou Homer Mais j'ai pas il y a des bonbons là-bas, c'est bizarre. Attends, il y a une porte là, enfin de maison. Peut-être Homer il peut la casser comme l'autre. Ah ok. Il faut juste que je mange un peu bah c'était ouais. pour ça, eh ben, ça qu'il y a plein de pouf en fait oh. Oh ouais, la nourriture je crois il y a quoi alors il faut utiliser la nourriture pour avoir de la nourriture ouais, ouais. et c'est ça c'est la maison qui il faut ouvert non c'est l'autre bouton attends faut, faut prendre de l'élan c'est quoi cool, ouais. ce ah bah ben, c'est ça ouais ah non, c'est un... bah, encore de la bouffe en fait Ouais, c'est le bah, sujet là On va vous détruire toutes les maisons, je vous imagine Non, mais il n'y a pas Bon, ça va, ma barre de bouffe, elle est remplie Wouah, wouah, wouah ouais, Merci, Homer C'est de la bouffe hein. Ouais, c'est encore de la bouffe Ouais, et du coup, s'il nous donne autant de bouffe Faut faire un truc avec Homer moi c'est bien, il y a de lumière. Non c'est pour la main de Bouddha, de l'isa. c'est quoi C'est un gros truc. Ah, il y a encore une maison là. Ça doit être un trampoline. Il y a rien de maison quoi. Ah ouais. Bah attends je pense qu'il faut détruire la maison qui brille parce que eux ils brillent pas en fait. Mais où tu vois une maison qui brille Non. D'ailleurs on a vu ça et c'était bon. Je sais pas là ils nous disent de détruire ça avec Omer, j'imagine. Et ça. Ah mais non regarde il n'en manque que une de lumière ah, donc il en a une quelque part et détruire -ce celle qui est abordée ouais elle est bizarre celle-là Ah non c'est du... ouais, un truc pour les Lisa en fait c'est un collectif pour Lisa c'est tout ah, à rien manque... c'est quoi ce nouveau Oui ouais, un bout de maison non Ah non c'est un le bout de. c'est ce truc euh. De Bouddha, de Bouddhiste en fait. Il y a un trou, ouais. Faut passer de l'autre côté. Bah, J'ai détruit tous les maisons, mais c'est quoi ça en fait? C'est bizarre comme truc. Mmh. Je changé de personne. Je suis juste plein de pour monter Ah, il est là. Bah, il était dans la maison. En fait ouais y a qu'on ouais, une... avait détruit mais on a pas regardé ce qu'il y a dedans ouais, on est tombé Ah ça c'est un truc pour les ans hein, encore ouais bon Ouais ah, Non non c'est bon c'est la bonne touche Ok les A prendre c'est cool Heureusement euh, Il faut l'emmener là Ouf. Ah c'est bon ouais, ouais. le logicif est terminé Ok ah ça on peut pas avoir l'avant français Ah la gueule C'est Omer. <rire> c'est Monsieur Satyan Bon C'est le vrai Monsieur Satyan je crois Oh je sais plus quoi Et là je crois qu'il va juste ouvrir une porte en fait Bah oui mais ouais, c'est une trois porte ah. Mais ça ils sont trop moches en fait les personnages dans les captains de dessin sont plus beaux. Mmh. Et là Homer et Monsieur je sais pas quoi ils disent. Bon, euh, se... Bah tiens tu, tu me ressens toi euh, t'entends pas ce qu'ils disent Bah non mais ils sont en anglais de toute façon et ceux-là je peux pas les avoir en fait ah. Bah peut-être qu'ils disent, disent qu'est-ce qu'il faut faire Ouais Ah on va directement dans le volcan je pense qu'on allait dire dans un truc plus simple ah. Ah bah d'accord, ok on y va toute seule, allez hop. Checkpoint, allez Attends, ta gueule. Ouais Si je reviens là, bah si je meurs. Euh... Bah faut avancer. Faut le tuer mais. Je veux tuer moi en tout cas. Ah non il faut Homer là. En gros Ouais. T'as vu j'ai fait une plateforme. Non mais Homer, tu vas où là euh... C'est bon, cette fois-ci, ah. fois t'as pas été dans le feu. Ah oui, et puis elle monte. Voilà, si elle veut, hein. C'est Omer qui saute le plus haut. Mais non, veux Lisa, pardon. Marche ta bien à dis donc. Bah. Mais c'est quoi ça C'est la caméra, elle fait des bêtises. Je peux pas la tourner en plus. Bon, non, je peux pas la tourner. C'est ah, sûr que tu peux sauter là-haut Pourquoi les, les points de vie des personnages sont disparus tout à l'heure Allez, mec, mais... <rire> Ça y est, je vais galérer. Ça vaut mieux pas que tu essayes. <rire> mais pourquoi d'habitude les personnages s'accrochent en plus Elle a pas envie de s'accrocher, là. Non, mais ça sert à rien pour ton sac mmh. C'est moi bon qui appuie dessus. Ah, oh, oh, euh, oh, enfin, les est-ce que je suis une de rapide ouais, ça de rien. Oui. Il faudra le jeu. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, non, non, non, non, bon. ouais, là, euh non, non, non, non, non, non, non, c'est bon, non, non, non, non, non, non, c'est bon non, non, Mais les machins sont carrément dans le feu. Ouais, c'est des euh, trucs de feu. Et là, il faut faire quoi avec Lisa en fait Il nous faut Homer en fait là. Qu'est-ce qu'il nous dit Regarde, il faut détruire ce, ce poteau là. Euh, c'est pas de les mec qui l'avait monté. Non, c'est parce que si à y a ça, il faut Lisa. C'est bizarre. Ah, Peut-être hein. peut toi, tu l'envoies en fait. Ah, Homer Bonbon, t'as vu ça Ah, du Il tire sur le poteau, sur la Du coup, ça, ah et là on va utiliser Lisa. On fait un pont avec les troncs d'arbres. Ah, ils ont cassé. Il faut le mettre où le coup Ah bah, ce... bah, là en fait. Ouais, et où, Omer Du haut, ouais. Ah ouais, bah, c'est bon. Et après, euh... ouais. Non. Ah si. <rire> Ils aussi, ils pourquoi il a perdu des points ah, de vie Pourquoi merde t'as perdu des points de vie en fait Ah okay. oh, Jimbo Oh non pour toi oh, Ah c'est là le combat Pokémon <rire> là. Si cette là Merde j'ai plus sur un 10. Ah ouais Ça fait tout seul au fait hein Ah non Ouais je fais rien. Ah, en fait, t'es sûr, sûr de gagner Bah, ça fait tout ça, je fais rien. Bon, moi bah, j'ai gagné. Ouais, parce que c'était en fait, c'est la question de gagner. Es Qu'est-ce qu qu'il fait on est en tant que cochon. Il a son Pokémon de cochon. Attends, bon, il ah. <rire> ah, ouais, il est en Il a un à celui-là. Hein Hein ah. rien la oh, merde, il a la souris du je... quoi Oh ouais c'est ça. Là je crois que ça s'appelle ah, ouais. des Sporkerman. Oh, c'est euh. Je crois que ça s'appelle des Sporkerman. Ah t'as ah, vu une Vous avez détruit un seul ah, sportman mais. quand on dit que vous n'allez pas arriver le deuxième. <rire> dit ça comme ça aléatoirement. Ah bah du coup ça ouvre les portes automatiquement du coup. Ah c'est la neige. Ouais la neige du coup on a des trucs de glace maintenant. Alors quest qu'il faut faire avec Omer en premier, j'imagine. Ça va. <rire> il est diminué. <rire> non mais c'était bizarre cette poutre aussi hein Ça foutait là. Bouffe de là tôt. Alors du coup. J'ai l'impression que Omer il, il part pas euh, de point de, vie de bouffe en fait. Hein ça ah il y a une rampe. Une rampe. Mais la main de Bouddha était pas là. Donc, euh... Ah si elle est là. Ah ouais boule de viande. Sauf que je veux une caméra, euh, tout euh, bien en fait. Merci. Non non, non je peux la tourner par moi. Ouais ouais je comprends il vole là. Ah euh, il y a des bruit ça ok. Ah, oh, un collectible, super. C'est le premier que je prends. Ah, mais... euh, C'est bon, j'ai ramassé. C'est collectible. Qu'est-ce que fait à l'envers, what euh, je les... Pour les... Non mais regarde ça. Ah ouais. Pour pourquoi il y a en fait Non mais pourquoi il C'est trop Bizarre. Tu, tu crois qu'on entend la télé dans la vidéo c'est beau ah, alors. alors et maintenant avec Homer ou Lisa on doit monter là-bas. Ah ouais, avec avec R ouais, je peux tourner la caméra, c'est bon. Mais du coup. Ah c'est bon, je peux tourner. Aïe Mais arrêtez de me tuer dedans mais cassez-vous Pour rien. Ah il va des... des flammes C'est des boules de nez. Homer oh, il... Ah. Oh, il vient de mourir ce con. C'est où c'est Il tire sur quoi ouais. Logez-vous <rire> Je suis derrière. Et ah ah bah, je... si il est là-bas. Mais il vient de mourir <rire> Ils ont le monde non Merci Homer faire le bouclier, mais sauf. Fallait pas mettre ça comme ça Fallait faire l'inverse non Ou c'est que Homer qui peut monter Non maintenant euh, il... Je sais pas parce que le truc on dirait qu'il a l'eau bon, d'accord, je tombe dans l'eau. Le, le, le carré, on dirait qu'il devait aller là. Ouais, euh, par contre évite de shooter dans euh, dans mon hockey, quoi. Mais pourquoi ça accroche Oh putain de plateforme Bah parce que c'est pas comme ça. Je peux plus remonter pour changer. Attends, attends, attends, laisse moi sauver mon père déjà. merde quoi. Oh laisse-moi tranquille, bat-toi contre l'autre là. merci. Tiens, y'a tué Elisa pour la peau. Si Homer peut-être que lui il peut. Ah non. Attends, attends, attends. Attends, je peux peut-être faire un changement dans l'autre truc. Oui, changer le truc. Oh le gars est tombé dans le truc Ah non mais il a fait tomber Lisa aussi Non mais il est tombé mais il revient en fait Il est en train de tuer Omer Ou pas je sais pas ce qu'il fout Non il est en train de tuer Lisa Omer il le voit pas je pense Non Homer, Il doit le planquer derrière le de mur Comme un lâche Non mais c'est juste eux, eux, eux qui ont poussé je pense Mais pourquoi c'est zoomé non, Il est encore là Ah ouais, ouais regardez repose le toi Je peux pas le prendre par contre ça. Tu veux plus reprendre Non. Je suis dessus hein. Omer oui, oh suis... oh vient de crever. Non, bref, je veux plus le prendre. Bon bah c'est bon. Comme ouais, c'est comme ça. Voilà. C'est bien ce que ça fait rond, ça pas. Ah ça se met plus. Mmh. Non bah non, mais c'est comme ça. Hein. Mmh. Voilà, C'est elle là, qui saute pas. Omer oh il est de se faire tuer. Non mais laissez-moi tranquille, euh, je suis encore vivant, n'importe quoi. Bon faut peut-être les tuer en fait, c'est. Ah non, non c'est pas ça qu'il faut faire mais. Ah oui c'est Attends, je peux faire peut-être un truc. Parce que me... Ah ça y est, je viens de les tuer, waouh. mais ils vont revenir, hein. mais c'est pour qu'on saute, je pense. J'ai fait ça. Non mais c'est pas possible, mais... en plus elle tombe dans l'eau. Non mais t'es. mais non mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire je suis bloqué je suis sûr il manque un truc bah ouais mais c'est bizarre tu peux pas le reprendre le glaçon faut qu'on reprend voilà reprendre normalement ça je peux pas le casser ça, ça. comme merde ah bah c'est cassable ça euh, ouais. rien pourquoi il y a une fusure là je suis sûr avec combien mère je peux faire ça ah non. mais il peut peut normalement. Oui, ah non mais normalement, Homer vu qu'il est plus grand, il peut s'accrocher. Ah, il devrait pas y être loin. À moins qu'il faut peut-être détruire la poutre avec ça. Ok. Sans tomber. Ah ben, vous, <rire> Attends, Attends l'épisode va durer longtemps encore. cause de ce niveau. Alors on peut pas le viser non ce bazar on peut pas le viser en fait ah. il faut pas le casser le machin non mais il faut que ce soit plus loin ben, non n'importe quoi attends la caméra pourquoi la caméra elle est une catastrophe Oh, mais il pourrait hein mais pourquoi il s'accroche pas il manque un truc ah je... Être trompé des emplacements non bah... ouais, ça, mais si... ah je ouais, pas, mais si tu mets dans l'autre sens il peut pas monter là haut après mais bah oui c'est bien bah non oui. mais je suis sûr c'est ça bah c'est ça c'est sûr dans l'autre sens il... il serait trop bas le truc il pourrait plus il pourrait pas eh hein, non quoi. mais regarde le truc il est trop grand hein, pour qu'on monte hein peut-être le mettre là il sera assez haut et l'autre ah, mais non ça c'est bon ça sera trop bas bah si c'était ça hein, mais c'est qu'en fait j'arrive pas à le bouger l'autre. pour faut recommencer le niveau, c'est euh, Sinon bah s'il faut recommencer le niveau faut on, on fait une coupure mais sinon... Hein... Ah mais oh non, non mais... Ah non mais j'ai fait une sauvegarde rapide de toute façon après tout à l'heure. Ouais mais ah, Pour reprendre ça, là tu vas revenir, Ah bah ça y est, je peux plus le prendre maintenant. Ah bah voilà. C'est bizarre, hein. c'est bizarre ce que je vais prendre. <rire> ah mais, lui il est long pas. ah ouais. Ah voilà alors On est con en fait. Ouais, faut... On est vraiment abruti. Hein. Bah oui, c'était sûr que c'était pas ça. Ah t'as vu Ouais, ah, il il casse super bien dedans. Tu l'avais dit toi, tu Non Non, non, non, non, Ah Mais bah bah non, tu imagines, non, ce sera trop petit. Ah mais sur les autres, c'est sur que c'était pas ça. Ah, bah ouais carrément. Hein. carrément là, mais pourquoi, euh, je comprends pas pourquoi Omer il s'est pas accroché tout de suite en fait. Non ah, mais c'est parce que c'était pas bon. Oh, moi je me suis rage, ah, ça va Qu'est-ce qu'il fait, ah, il... fait Mais hey, t'as vu, il a fait tout seul, hein, j'ai rien fait. Hein. Bah, fêtes... en fait ça c'est... Euh... Bah... Tu... Au fur et Par contre, à euh... moi tu peux pas faire parce que tu joues quoi Ouais, tu as de gagner. <rire> je joue tout seul le truc, je touche pas à la manette. C'est trop bizarre. Ah, un robot évidemment. Un <rire> on n'est pas dans Sonic, on est dans les Simpsons. j'ai perdu C'est rare t'as vu mmh. Le gogol là. Ça vous fait des spaghettis. Ah c'était pas des spaghettis, c'était des verts Ah ouais Ah ouais Non mais c'est con en fait. À cause de son père, je crois mmh. qu'il l'a fait tomber en hein, tout du genre. Oh non, c'est là la, la, la, la pire partie du jeu Ah c'est un truc de bateau là Ouais, je vous souviens du jeu, celui-là Ah en ouais, fait, qui éteignent l'énergie du bateau, il faut la rallumer à chaque fois Trop chiant Et puis, ça fait quoi Et après, bah, si on tombe, on meurt ah, J'ai quoi lui, il fait un, un cliché, à chaque fois lui. Là, ça veut garder là Oui, oui Vague 1, t'as vu Une petite dévague Ouais, c'est bizarre euh, j'ai rien à activer euh. oh. voilà j'ai rien à activer, en fait ah ils ont mis un ah ouais non faut, faut être dominer. en fait ils ont rendu le truc plus simple en fait je pense sur la version PlayStation place Ah important que que peut-être avec l'autre avec la Wii ah ouais et du coup c'est différent comme je t'ai dit le bonbon bon, mère il va vous vous vous butez parce que je l'ai perdu. Le gros maire alors. Putain, il est toujours pas mort. D'habitude, les gens, ils meurent avec ça. Faites la mort par la guerre. Merci. Enfin, là, il va plutôt attaquer l'autre, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je pense que... Ouais, qui les contrôle. Trop bien, ça que... What? Je viens de perdre. Pourquoi tu mort Ah, il a désactivé le... Le truc vous les tuer en fait. Mais, mais non mais tu es sérieux, il y a dû ça désactiver un machin. Ah yeah, mais bah, en fait, pour rester devant alors non. Hein. Mm. Ah, ouais. ah oui, vous les tuer avec un et un autre euh, rester devant. Merde, je vais me jeter dans le vide. <rire> Là, je suis pas mort. Naturellement. Non, plus, ah, ah, ah ah ah je vais mourir. <rire> je suis mort avec mon homme. Oh, mais... Maintenant ils vont tuer Lisa On en ressuscite voilà, je te donne un coup de pied il activé le truc hein Non faut pas l'activer Ah faut pas l'activer Non il est déjà activé Hein Ah pour un PG qui est le Mais comment ils arrivent à me tirer dessus là Bah ouais je suis pas un côté en plus de perso Ça me vient je, je vais crever <rire> Je vais mourir Mais qu'est-ce qu'elle fait elle oh Allez <rire> Qu'est-ce qu'elle foutait là dedans mais c'est sérieux là? Non, non, non, non, non, non, non, non qu'est-ce qu'il fait? Il va, il va. Non, Il Faut l'activer. Ah, c'est parce que j'ai pas pris le temps de l'activer, c'est pour ça. Il se désactive tout seul, je pense. Mais après, faut aller réactiver à ce point. C'est moi, tranquille. Monsieur Bonbon. Il est où? Bah, il est plus là. Il y a personne. Ouais, c'est mort. Attends. Ah non. Il est ah il est mort. Je lui ai donné un coup de poing, c'est bon. Il n'y en a pas deux, j'espère. De levier. Je S'il veut. Regardez, il peut venir de deux de, de côtés. Hein. Non, ça c'est qu'un seul. Mais arrêtez de me tirer dessus, j'ai rien fait Je vous remercie, monsieur. Wow, wow, wow Les esquives que je viens de faire. Il enfin, n'y a pas un autre de l'autre côté, attends. Non non, non, non, non, non, Le levier est désactivé, non Je sais pas. L'autre, il n'y a pas été non. non, il n'y a pas été désactivé. Pourquoi ça fait longtemps Parce que le truc est cassé, en fait. C'est pour ça qu'il faut activer un levier. <rire> mais là, t'as tu peux pas te tuer, ben, tu tout le temps des trucs. Là. Non, c'est un de peut Il y a un autre qui peut. Pourquoi ça, la flèche disparaître Je sais pas. Dans un moment, euh... Attends, je peux peut-être l'approcher comme ça, avec un gros Homer. Ou ah ouais, ouais, d'accord, super. Je peux pas. Non Non, mais Homer Ok, attaque Homer, c'est bien. Attends, attends. Pourquoi il s'occupe du levier Normalement il est. Dans son... voilà. Et puis Saint il est Ça un gentil, il ne tue pas. Bon bah voilà. Maintenant il s'est. Bon d'accord, il vient se jeter dans le vide. Non mais non, ma de la vie en fait, il voulait pas. Mais ça a bugué en fait. Normalement il a dû changer le truc du levier. Il a rien fait. En fait, y en il y en a qu'un dans cette version là. T'es sûr qu'il y en a qu'un bah oui, bah faut attendre combien de temps comme ça avec le bah Il y a plusieurs vagues en fait, je crois qu'il en a... Ah non Les élyses, ils marchent plus. Non, il y en a plusieurs en fait. Ah oui Oh non, j'ai crois pas, il y en a plusieurs. Bah oui, c'était sûr. Ah ils ont pas Mais... Le problème c'est que dans cette version là, il n'y a pas l'indicateur... Il une carte pour dire... Ouais voilà, merci et euh... et c'est marqué en haut à gauche normalement sur la version PS3 et là oui et là il n'y a, a rien qui t'indique c'est cool hein. ah, si. Si, ah, on... plus, oui ah, euh... ouais et puis ah oui on les voit si les trucs là ils tournent s'ils sont activés ah ouais. et une fois qu'ils sont activés tu peux mm -mm. On va bien jouer, Elisa. T'as tout refait, Homer. Il n'y a rien fait. Et du coup, les trucs au milieu, il sert à quoi C'est pareil, il oh, est désactivé. C'est trop ouais. Faut attendre Qu est que Est-ce qu'il y a Un engine. Qu'est-ce qu'il se passe Non. Non, oh, c'est bon là. Non, ils l'ont dit des qu'il Ah non, celui-là, non. Bon, je fait tout à l'heure. Ouais, mais ils sont cassés en fait. Et là-haut, il n'y a pas Non. <rire> euh... C'est les lags aussi, euh, j'arrive pas trop. Euh... Enfin, ça déjà 30 minutes dans le niveau son Ils sont longs les niveaux Simpson. Oh, non, c'est juste qu'en fait on est con, c'est pour ça qu'ils sont longs. Oh là. Ah j'arrive pas. Ah pu... bah ouais J'aurais pas pu tomber, tu vois. Il y avait un.. Ah de m'attaquer toi, Ah il est pratique ce saxophone, je veux... je veux le même non mais c'est pas ça en fait il rend, il, il rend les gens gentils en fait il rend les gens avec toi Alors, euh, euh, du coup je suis l'ennemi ah il faut voir s'il fume en fait non non pas rien voir. tu vois, il fume aussi mais il peut désactiver si celui là bas qui les qui tournent pas ah ouais fou en fait faut au moins un seul qui tourne en fait non bah t'es mort Moi j'attaque un, un gentil ouais je sais pas si tu pourras jouer après déjà 30 minutes qu'on est là ouais. Oh quoi il y a plusieurs vagues en plus la première vague elle est complète il y a combien de vagues Je sais quoi ouais. déjà, ça va Ça wow. gueule à l'air Bah ouais mais à chaque fois faut les remettre c'est bizarre Bah non c'est le, le truc du niveau Ah en fait faut tout en courir comme ça Ouais vague Ah deux. oui là c'est la vague 2 Ouais pourquoi ils font des vagues c'est trop chiant Vous avez dit que le truc du bateau c'est des casse-couilles Bon après c'est pas euh, super dur à faire Non c'est pas dur Enfin, quand j'étais petit euh. je galerais hein Waouh ouais. Waouh waouh. <rire> mais laissez-moi tranquille mon deux de, de, de chien là il me tire dessus, et du coup il m'empêche à faire le truc. Du coup je vais crever. Ah bah ouais. Et tu peux pas faire les sauvegardes entre deux. Ah si je peux faire ça. Bah au moins. Putain, euh... ah, je m'y pose. Ah. Hein Regarde cool. rapide. Et voilà. Ah ouais, comme ça au moins ça peut refaire faire la première. Ouais. À chaque vague. Euh. Va N'importe quoi. À chaque. Bart allez. Elle est morte, oui, bien sûr. Bart c'est une fille. Non, mais laissez-moi! Oui, oh, oh. Oh, mais je jeté... hein, n'ai rien vu! Mais je de l'envie! Parce que c'est la deuxième vague, ils sont encore plus. Ouais, je sais! Je sais! On est en train de tomber, mais. Oh, c'est pas pour les vagues, en fait! Non! Non, il y en a, a peut-être trois, hein, comme dans tous les jeux. Non, là, me tue pas! S'il te plaît! Pourquoi, merde, je peut pas! Ah, si, je vais dire! Bah, vas-y! Waouh, il m'a fâché, il est gentil! <rire> non, non est... Bah, tu veux de oh, rien? Et tu vois, tu veux... wow. Oh merde ils mangent tout bordel Ah ils sont tous allumés c'est bon Ouais c'est bon, bizarre il y aura la troisième Non faut peut-être les tuer hein. bon. Vas-y Ah ils sont peut-être morts tout seuls en fait Là tout à l'heure Ouais Ah non ils sont tous allumés c'est bien Ouais toi non Ouais ouais Ah, c'est eux qui désactivent. Bah oui. Putain ils me casse couille. Le sumos, euh... ouais, de Sumos, de... Ah ouais, de... ah ouais, c'est ça, ça veut dire ça, Sumos. Bah oui. A... Ça veut dire Sumo. Ouais, c'est le même mot, en fait. nous <rire> se cache Sumos. Arrêtez là, putain. Ah, mais faut que ça. Regarde, ouais, mais faut le tuer. Lui. Ouais, faut le tuer. Mais ils savent qu'ils balancent des poules. Où Ou il ouais, fait ça. Difficile. Mais avec son gros ventre là, faut arrêter de manger le McDo. Ah bah ouais, faut les tuer. La maillot, je... <rire> Arrête avec ça. Ça, ça fait un de faire ça sur Youtube. Ouais, faut les tuer. Bah, euh, je les ai pas tués tout à l'heure, ils sont tués ou quoi Mais ils sont morts tout à l'heure. Mais... <rire> <rire> mais bouge de là, Lisa, tu me gênes. Il y a 3 vagues, j'imagine. Bah, j'imagine, sinon ça serait fini. Là. Ah bah, c'était marqué 23. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait. Non, là on t'entend bien là. Ouais, c'est bien par contre euh, qu'on peut regarder. <rire> bah, c'est un émulateur, c'est normal. Non, oh, c'est trop galère. Bah, tu mettrais 3 heures pour bah, faire. Mais Imagine sur une vraie console, hein. moi je fais pas ça sur une vraie console, j'ai. Il y a plus quoi lui, non mais. Bah, euh, moi, je dis qu'il faut euh, direct faut les tuer. Tu vois, après, c'est tranquille. Moi, je pensais ça qu'il faut faire. Mmh. Voilà, j'ai eu Parce que la première fois, quand t'as ouvert tous les trucs, ils étaient déjà morts. Donc, ils tombent. C'est bien. <rire> mmh. <rire> ça va On meurt pas quand on tombe dans le vide. On ah, a pas de vie, c'est euh, cool parce que comme ça on s'embête pas avec le game over boover. Hein. Mm. Forcément, j'imagine que les autres sont allumés. Bah, c'est là-bas, toi. Là. Okay. Il y a plus de sumo là Non, il vient tomber dans le vide. Ah, mais peut-être qu'il tombe dans le vide. Eh, il là, en fait. là-bas, là non là. Il vient, il vient de partir là-bas, mais il n'a pas encore désactivé. Il va bah désactiver. Ouais, regarde-le là. <rire> on t'a vu, ça pas la peine de ouais, mettre un. Soumaux, là. Pourquoi ça met un nuage On dit avec les draken de délire. la grève de, de... de, de pibou. Ouais, non, c'est. <rire> ouais <rire> C'est une boule de lumière. Vas-y, Elisa À deux, on est plus fort. Allez, dégage. Je pense que c'est la ouais, dernière. Ouais, J'espère qu'il n'y a pas une quatrième vague. Hein. Ah Ouais. Ouais, complète Attention. Ah, une il y en a encore une. Non. Ah non. Il y a trois vagues. Ah ouais. Trois vagues. Ah oh non c'est les sisters. Ouais, après ça va encore sur le bateau là, comme ça. Ouais non mais en fait c'est peut-être parce que quand j'étais petit, j'étais un peu bête. Enfin je veux dire je savais pas c'est ce qu'il fallait faire. Parce que ça, bah oui, non j'ai.. T'aurais pu il y a rien ça, ah, ben, oui. pas dur. Non ça va. Parce que as pas de sauter, rien de... Mais regarde, ils font tout ça, c'est chiant ça par contre Parce que Homer il fait mais en un En fait, c'est déjà qu'on gagne. Ouais non mais Homer il fait des trucs nuls en fait. T'as vu les points vides qu'il en enlevé? Fais l'euro, voilà. Bien. Ça, ça fait plein de dégâts, l'euro. Ça l'a tué. J'ai gros peau. L'euro tue. C'est un robot qui tue. C'est un robot. encore? Non, mais c'est les mêmes. Ah. Hein Dommage, là, ah, je peux pas avoir les dialogues. non oh, Ouais, c'est le système. se disputent tout le temps. <rire> Regarde, c'est des licornes en plus en, en, en, en, en Pokémon, Pokémon, je sais pas quoi. Quoi, oh, ça s'appelle comme ça, c'est des Pokémon. De quoi Ces trucs-là. C'est pas comme bon. Non, c'est Pokémon. Hein Bon mmh. Ah ouais. C'est une référence à un Pokémon. Tu doit insérer le parc Almond dans les emplacements à pièces. Lisa, je sais très bien comment servir des toilettes. Des spectres, elle a la brosse, comment piloter une Formule 1? Garex, tu veux faire? Basketball. <rire> euh, on va se oh voir son vrai prénom. Sparkle. Je dois retourner dans ma corporation où je suis mascotte pour des chips et boue soja. Okay. C'est le soja qui le demande de la faim et adopte ses enfants C'est le soja Et je dois d'abord nettoyer notre monde de la présence de M. saint yon C'est M. Sparkle. Il dit rien que c'est que le salut ressemble. Donc... Euh... Je suppose que je dois vous donner cette carte maintenant! Euh, certainement pas, je t'ai vu durer le nez ah. ah, avec. Papa, nous avons besoin de la clé pour sauver tous nos amis! Prends-la! Papa! <rire> eh, <rire> hey, venez les gars! Eh, tout le monde! Les lunettes. Ok, il okay, ta gueule. Il me manque un niveau, mais j'ai pas la quête. je suis pas beaucoup. Ah non, c'est peut-être bon en fait. Là, là. Non, c'est peut-être bon, je suis n'importe quoi. Donner. Ah ouais c'est bon C'est bon en fait oh. oui, ouais, on, a... on les a sauvés il combien de points avez-vous fait il y a plus de points dans les jeux vidéo maintenant oh, points, bon, mais, mais bon. alors comment Eh bien on avance dans les objectifs de jeu. Ici par exemple nous avons collecté 4 cartes clés. Quatre points, c'est nul comme score. J'ai fait 8 millions de points sur une bande d'arcade. <rire> Fini. des vies infinies Ce jeu est trop festeux, c'est pas du jeu si vous pouvez jouer sans perdre. Le monde que j'ai connu est bien fini. Cyber camarade, nous devons obtenir les clés pour accéder à la demeure du créateur et lui parler. Notre ah. ville se ah, fait attaquer. et nous on discute alors on se dépêche. Ouais, on se dépêche, donc là ça à tout jouer. Et c'est plus dur des niveaux. <rire> voilà. Sur hein bah, mmh. quoi compte hein? Bah oui, Bart, certainement. N'importe quoi. Allez-y, les gars, je veux pas vos initiales tout en haut du tableau des scores. devrait ouais. <rire> ouais, et celui-là, c'est le plus dur des niveaux. Mmh. <rire> c'est Bart qui dit n'importe quoi. <rire> je vous voudrais pisser. <rire> c'est des bâtards. Attends, il y a plein de choses, le bordel. Même ses buissons sont en dollars. Ah, c'est lui qui a C'est Mac Ah, c'est moi. J'ai qu'il C'est parti, on va Mais non, non, c'est à toi de jouer, mais c'est toi qui fais le de dernier niveau. Le plus dur. <rire> <Ouais>. <rire> Il est vraiment dur. Tu veux que je le fasse au début ou pas bah, au début, c'est facile, hein. Non. Ah, c'est plus simple, en fait. Pourquoi Pourquoi Attends, faut que tu détruises les limousines. En gros, là, t'es déjà bon. <rire> bon viens, je oui. Bah, ils t'ont balancé des cartes. Ce ah, fait... c'est les limousines ouais. Ah, oui, d'accord, je vois. Bah, ils se réveillent. ou quoi Non, mais ils va se réveiller après. C'est bon, on est en train de réveiller, mais là, t'as en train de crever. Et lui, euh, il peut pas les tuer, bah. Euh, c'est X, Y. Ah non c'est bien X. Oh, euh, ouais. Non je me disais bien qui t'appelait avec X. Vous tapez dessus comme ça? Bon non ça, ça marche pas en fait c'est pas des. C'est le logo qu'il faut tuer non? Non c'est pas des spawners je crois que c'était. Ah oh, ouais non mais là c'est chiant parce que en fait il nous faut euh, le son du jeu. Pourquoi? Parce que ah c'est pas là. Et c'est grave ah tu l'as tué. En plus, c'est l'avocat en plus. Regarde, c'est l'avocat. Ah ouais. Ça fait quoi, c'est vrai. En fait, c'est elle pour tourner la caméra, si tu veux. Je que bon. Non, il se protège avec sa valise. Ouais, ah, je sais. Vous êtes monté en haut. Non, c'est un collectif, on s'en fout. On peut pas le s'enfoncer. Tu veux que je fasse une garde rapide là euh, oui, ouais, j'ai bah. Non, ils reviennent en fait. Oh putain. J'avais fait un Bah attends, après, en... Attends, attends, attends, retourne en arrière. J'ai vu des trucs pour Omer euh, au-dessus. Là Non. Attends, retourne. Je t'ai dit tourne, mais... Retourne toi avec la caméra. Là. Il y a des trucs pour Omer. Oh, les piliers là Ouais. C'est des bonbons. Ah ouais C'est des bonbons. Bon. Que tu fais pour te mettre en boule Non, c'est des bonbons. Tu veux gros pour les avoir Bah, regarde, il y a un trompe oh. <rire> Je sais pas si normalement Omer il peut pas y aller, tu non <rire> Trop gros. Tu gros pour te C'est B. T'avances en même temps. Voilà. Yeah. Et mmh. regarde, c est, c est, ça c'est le joystick euh, gauche, je crois. Voilà. Ouais. ouais. Ah ouais. Mais... Et je pense qu'il faut que tu vises quelque part. Si tu veux... pas les voitures Non. Vite T'as du temps pour avoir ce truc. Ah bah si, les voitures. Ah euh, bah voilà. Ah non, ça ne donne juste un... Ouais, J'ai tué Bart en même temps. C'est juste... Ouais. Non, ça gêne... Okay, pourquoi il est tombé lui. Je suis le bon. bon. Première partie, il meurt. Il meurt. Ah, il se relève, c'est bon. Vas-y, c'est A pour tirer. Alors, s'il donne ça, s'il donne des bonbons, ça veut dire qu'il. Ah, il donne un truc là. Vas-y, tire de dessus, ça fait des dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Même. Si t'arrives à le tirer, tu peux viser, en fait. Moi, je pense qu'il faut juste que tu passes par la porte. Oh non, il n'y a pas de porte. Vas-y, il y a une autre. Ah, c'est foutu dans l'eau. C'est noyé, mais tu peux pas. bon oh, d'accord, fallait tirer sur la porte. Euh, ouais. C'est une erreur. Mais c'est faux comme ça dans la version PS3. Je me souviens très bien du niveau. Mais tu as changé d'endroit en plus que de tout à l'heure. Pourquoi tu prends Bart Bah Non mais tu le suis de toute façon, hein Il <rire> euh, y a un truc au-dessus. Là là. C'est pour Bart, mais tu t'en fous. C'est pour le C'est pas je sais pas. <rire> On avance. Hein. Pourquoi il y a une euh, en statue là ben oui, je sais pas. <rire> est Bizarre. Ah, oh, il un vrai mec. Est bizarre, Macrony. Mais c'est euh, personnel. Non, mais c'est mieux ah, avec Bart bizarre. en fait. C'est mieux avec Bart parce qu'il vise. Avec son truc. Tu peux le ramener. Non, avec un. Ah, tu l'as fait tellement. Avec roux quoi. Le bouton A ah, c'est genre ouais mais les boutons tu où, est où ah non mais ah il a... mais il lui parle non il y a, il y a le chef wigom en... en cible crois. je crois tu veux tel qu'on fasse une coupure jusqu'à pour que tu comprends que c'est ouvert non ah, ouais, ouais. hein bah c'est ce qu'il faut faire mais le... Le... Le... Le... Le... Le... Le... Bah, je t'ai si c'est plusieurs niveaux mais ils l'ont rendu plus simple ah tu vas mourir t'es mort, mort. on on fait la sauvegarde rapide. Ah, bah là, je suis mort. Voilà. Ah, ouais, pour faire quoi. Non, non, non, je fais sauvegarde rapide. C'est pas Je encore là Ouais, faut que tu détruises la porte là, c'est tout. Mais tu peux pas rentrer par la porte Bah non. Ah, tu veux que je fasse une sauvegarde rapide quand t'as détruit la porte je pense que c'est seulement avec bonbon au mer Ah, merde. Tu choisis au mer. Je sais pas ce qui. Est. Ah il court. Enfin, pas Mais pourquoi tu, euh, le truc bon. Et il... toi gars. Ah <rire> saute sur le trompe-l'œil. C'est B. Il va tuer ou merde tu vas voir. Pas ah, besoin. Pour pas toucher au joystick il va tout seul. Ah oh oui, oui. non. Oui. C'est comme bien tout mal Ouais ouais vas ouais. T'occupe pas ouais. de lui. Bar, des dégue, mais gars, qu'est-ce qu'il fait là <rire> je peux passe, lui dessus. Le passe lui ouais. au-dessus. Passe lui. Alors si on, on se passe la manette, c'est parce qu'en fait on est sur la version port, euh, PlayStation portable. Ah et, et là, du coup, tu viens. Non. Ah, attends, arrête de gueuler, je t'explique pourquoi on se passe la manette. Normalement, je sais qu'on peut jouer à deux à ce jeu, mais sauf sur la version portable, il faut avoir deux consoles. Mais vu qu'on est sur émulateur, bah on n'a pas de console du coup. Ouais, voilà, je sais pas Vas-y, vas-y, A Je viens de le faire! Bah, c'est quoi? Pourquoi ça a marché tout à l'heure? Je sais pas, pas ce qu'il fait, fait là, Homer. Faut peut-être les voitures quand même. C'est pas le mec qu'il faut parce que j'avais noyé le mec. Là, ah, faut peut-être les tuer, ouais! T'as peut-être raison, franchement. Ouais, non, faut peut-être les tuer finalement. ah non C'était le mec qui hein, pouvait les tuer. <rire> ouais, non, on croit que c'est genre. Euh... Bon, voyez où mais... Bah, pourquoi il y a des trucs pas longs? Le babon, ah, putain, le babon! <rire> Ah, Est-ce qu'il faut en reprendre <rire> mais Bah oui, c'est pour ça en mettent pour Mais pourquoi Non, mais c'est pas ça, pourquoi la voiture a été détruite en fait Ah, pour tirer. Ouais, il est mort. Bon. Ah, ah, ouais, ah bah alors. C'est bon. ça. Putain, mais. On... Ah, non, mais non, mais non, ouais, non. mais c'est parce qu'en fait, on croyait que c'était ça parce que t'as tiré sur la porte en fait. Bon, attends, je te mets une sauvegarde rapide. Non. Mmh. Ouais, c'est sûr, la un... Donc, on va faire un coup de fou. Attends. Ah, c'est bon. Je peux jouer. Tranquille. Okay. Bon. Est-ce qu'on fait une coupure jusqu'à temps que tu comprennes ce qu'il faut faire? ah Non, c'est bon, t'as compris? Bah, euh, faut que tuer les autres là-bas. Bah, euh... sûr, hein? Je, je sais pas parce qu'en en fait, euh, je sais pas ce que tu fais là. Je t'ai dit que le parti vient tout seul. C'est compliqué, on trouve le Non, mais je euh, regarde, il y a des chefs de gamme qui vous visent, peut-être. Bah, c'est eux qui faut viser non? Non, pas les gars, je regarde, il y a des cibles. Oh, putain, t'as un parti mort. Attends, Ok. T'es sûr Ouais. Ok. Faut juste que je mette pause. Non mais bouge de là toi Oh là là, ça bug. Attends. T'es sûr que tu veux pas faire une coupure dans ce cas-là c'est bon. Attends, attends, crever là. Le bonbon suprême. Attention tu l'as plus hein Ouais c'est bon, tu l'as plus. Ouais, ouais. Non ils sont pas morts. Ils n'y plus qu'un. Ah non. Euh Ils sont pas morts, hein. ils sont tous les deux pas morts. Parce qu'ils ont des vies en fait, ils ont de la vie. Ah Normalement, on a influence un... oh sur R tu peux voir sa vie. Putain, ils aussi, ils se battent tout le temps. C'est ces barques qu'il faut prendre pour les tuer. C'est mieux. Avec son lance-pierre, bon d'accord. là tu vas perdre. Oh là là, tu vas au crou. Bon bah ben, voilà, t'es mort, bien joué. Ah putain <rire> Vas-y What? <rire> Putain, il y a eu un problème d'écran là. Ah, c'est vrai, pour... ah, c'est bien ça, non? Tu prends part. Un petit peu. Euh, un hein. petit <rire> peu n'importe quoi. Ah ouais, mais il se protège, les deux. Ouais, mais c'est seulement avec Bart que tu peux le toucher. Oh merde, il est en train de se là-bas. Mais il est chiant, lui, il va tout le temps. Ouais, et bah, je lise. Ah non, c'est ce que tu fais en fait, tu vises. Bien de voir qui s'est visé en fait. Je kiffe part. part Ah, j'ai eu! Ouh! Je peux trouver derrière. Eh, tu fais quoi, J'ai eu là? Attends, attends, attends. Vas-y. Non, on dirait un téléphone là. Non, c'est mon cul. Ah. Bon, c'est bon, j'ai eu tous les deux. Ouais, mais c'était pas ça. Je t'ai dit, regarde, ça donne de, des trucs de bonbons, donc ça veut dire que tu dois viser les, les trucs là Ah bah bah, euh, toi qui vas y prendre ça. Non mais pour les tuer, tu que je choisis une sauvegarde rapide quand ouais. même Et là je vais charger les torts Tu mises une rapide C'est bien hein Bon, bien. Mais il prend, il prend au vert ou quoi Non, c'est... je stick bas Faut faire rouler. Bah regarde, il y a un bonbon. Donc j'imagine que tu peux. Là-haut, là Ouais, c'est le truc là-haut, là. Bah regarde, il y a des trampolines. Donc c'est pour 4 chasse non Pour monter, et que tu vises Ah non, oh, mais c'est trop dur. Non, faut viser. Faut que tu vises. Tu peux viser avec Omer. Ah, oh, c'est dur, ça vraiment... longtemps. Non, tu la retires Je saute sur le trampoline et je vise en même temps. Non, non, donc, euh, ils vont ils vont t'emmener sur les piliers. Ah ouais. Bon, ils m'ont parmi le bonbon, c'est normal. Non mais peut-être avec le bar ça marche aussi. Hein. Ah lui il faut prend avec sa fonde. Bon, c'est pas une fond, fonde c'est un lance Après je peux faire son regard rapide pour faire apparaître le bonbon. Hein. Je ne l'ai pas encore pris quand je l'ai fait. T'es bas. Allez bouff. Ah non il faut planer où oh Faut planer où bah, alors, Faut planer dessus non je sais pas ce qu'il faut faire là par contre. Attends, attends, tourne la caméra. Elle saute et. Euh... Non, je faut que là Non, non, il faut trouver un moyen de planer. Bah, il y a rien d'autre planer. Donc, la caméra, tu vas trouver. Moi, je dis qu'il faut sauter. Hein. T'es où Tu veux sauter où J'en ai <rire> C'est vrai <rire> Non, je sais pas en fait. Attends, t attends, t attends, attends, attends. Non, là-bas. Attends, avant de sauter. Attends, hein On va prendre une moi voilà. C'est bon, tu peux sauter. Je saute comme Bah non, tu vises, tu sautes sur, sur, sur la station Nelson et ensuite tu sautes là-bas. Ok. C'est arrêté. Bien ah. ouais, joué. Ah mais de toute façon, ça sert à ce regarder rapide. C'est pas lui, on est pas mal de toute façon. Hop là. Non mais transforme toi. Oh bon, d'accord. Trans-toi en Bartman. Faut sauter. Non, faut faire un double saut. Voilà. Bien. moi je dis qu'il faut sauter sur le tout rouge non non il faut sauter sur non, je... non. Non, faut sauter sur, euh, sur Nelson non ah, c'est bizarre son histoire non non mais il y a un levier activé oh, il y a un levier activé bah, vers là bas regarde tu le vois c'est vers Nelson que tu dois aller Hop, oh, tu veux le je on va oh, avec toi ouais ah, attendez on va faire une coupure jusqu'à temps que hein, on va... Voilà, c'est bon, on a réussi. Tu as pas regarder. Tu l'as pas mis en. Ah, oui, c'est bon. En image Ah, si C'est bon, bon, je l'ai activé. Ah bon, attends. Voilà, c'est bon. Ça, on est sûr. Ah, c'est bon, papa. Pourquoi tu as revenu à 017 Non, c'est parce qu'en fait, là, une... j'ai fait une coupure et du coup, je, je vais faire ah. du montage derrière. Ah, d'accord. T'inquiète. C'est normal. Et là, je fais quoi, là, du coup Tu descends. T'as pas vu la porte qui s'est ouverte Ah euh, non, j'ai pas vu. Euh, T'es où la partie <rire> sauf Je sais pas. <rire> Attends, c'était vers l'eau. Il y avait des dauphins. Ou des requins. Ah bah là-bas, je sais où les ouais. chose, là, je sais il y a. là, des Ouais, requins. ouais, non. Ah putain, ils sont revenus. C'était une musique. Oh, euh... oh okay, putain, va bâtard. Il va te tuer, super. Heureusement, oh, j'ai fait une soin de rapide. En plus j'ai pas eu de combats, on va en mer. Bien mmh. joué. Oh T'es même pas mort Je sais pas comment t'as fait pour sortir vivant. Eh, là, dans les requins, les gars. Et là Ah là, il te faut partir pour passer de l'autre côté. Faut que T'es mort, toi t'es pas mort Non, t'es vivant. Okay. Tu veux que je te fasse une sauvegarde Voilà, comme ça ils sont morts. Bon, ils sont Comme t'as changé. T'as changé, on ouais, va... Non, non, t'es de... Ah ouais non. Ah, t'es con toi. Regarde, là, faut que tu utilises... Ah le là, faut faire un... Euh... Le, le grappin. Le grappin. Ouais, il y a un grappin là. Ah, je faire, Regarde, euh... Y. Enfin, euh, Y, ouais, Y. Checkpoint. Au bout de corps, il y avait un checkpoint. Encore Ah Tu voulais pas dire fallait faire deux fois Bah je pensais que ça allait jusqu'au bout. Bah si partie se lâche comme ça, ça veut dire qu'il faut faire deux fois. hein. Faut faut pas être con. <rire> Mais c'est une bonne carrière. <gasps> non <rire> tourne la caméra avec elle ah mais je joue au bord en fait bah oui regarde elle et tourne euh, tout ce joystick voilà c'est dans ça que tu tournes la ah, caméra mais je suis trop au bord. recule mais non mais de toute façon tu peux au bord tu peux le faire regarde là. recule et tourne la caméra vas-y oh, ah c'est bon tu peux le faire le, le truc vas-y spam le bouton y là Spam le bouton encore voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer dans ça euh, Et Omer, il faut comprendre. Ah non, mais il euh, y a un levier. Regarde, pour fermer la porte, je pense. Ah, ouais, ouais. Vas-y, Y. y. C'est le même touche que, que le truc, hein. Faut faire gaffe. Quoi. Et ouais, ça va fermer, je pense. Ah d'accord. Ah, il ouais, Et... ah, faut te t'es dessus. Ouais. Ça va, tu vas y arriver. Ah, avec Omer. <rire> c'est ça, si, là, si tu tombes pas la caméra, c'est difficile. Appuie sur R, je pense. Que... Pourquoi il bouge en même temps. Ah non, ça marche pas. Oh, Comme ouais, j'ai fait tout à l'heure. Attends, attends, attends. Euh, euh, là... Attends. Attends, ouais, ah, mais du coup, ça veut dire qu'Omer il va faire tout seul alors. Bah, tout faire C'est tu ramènes euh, va ramener euh, là-bas avec le grappin. De toute façon, après faut que tu utilises euh, Omar la boule. Euh, ben, alors... euh. Oui. Ou le bon. bon bon, si tu n'utilises pas tout. Donc, euh... Non, non, c'est pas ah bon. ben voilà. la caméra, elle est tournée. Bien. Mais pourquoi ça tourne tout le temps Il faut que sur elles. Je fais rien, T'appuies là, tourner, tu tout ce jeu, je stick. D'accord Tu montres comment on a pour sauter sur les machins. Ouais. C'est une partie du display. C'est pas la date Oh, mais oh, chier. Tu veux que je te remette la caméra Oh purée. Ah ça ouais wow, il a compris <rire> Après de ça, hey, j'ai encore, encore le goût du sel de, de dire... Mais pourquoi ça te passe loin Il faut faire un double saut. Tu fais pas le double saut en fait. Tu sais comment il fait, merde le double saut, donc tu le fais pas. Ah oui, la solution. Ouais, pourquoi que je la, la le T'as vu ouais. Ouais pas plus de 10 fois hein. oh, oh lol oh, oh, attends attends la la la la avant de bouger, tu veux que je fasse ça, voilà. la ouais, c'est bon, on est tranquille maintenant. On va la la la la non, la non, non, non, non, la la la la la la la la la la regarde, la donne des donuts, il faut te, te transformer en grosse boule. là faut que que tu vises des... la poutre avec la grosse boule. Ça va être beau. Tu peux tomber dans l'eau Ouais. Bah après tu peux tomber dans l'eau, je pense que tu reviens là. Ah ça va, t'as des données à l'infini. Tu rates au cas où. Ah tu vois, il disent au Donc euh... Ah ouais un... Ah ouais d'accord. Mais qu'est-ce que je fais Non c'est l'autre, je. Oh, regarde, c'est gauche. Enfin c'est droite. Ah gauche. merde C'est droite. Je Joystick droite. Ah c'est pas bas bon. Ouais bon euh... oh, il je pas... Non mais. Non je vais mettre bien parce que je vois rien du tout. Ok. Mais t'étais bien tout à l'heure. Ah mais la caméra elle était bien hein, quand, quand j'ai sauvegardé. Je crois. Non je sais pas ce qui se passe, pourquoi là tu peux pas tourner la caméra. Attends, pas... ah, mettre... C'est le mur après. Devant euh... le truc. Ouais, là. <rire> ah. Là, Ok. Euh, tu... Attends, je fais une seconde rapide comme ça pour pas que tu retournes à chaque fois. Ah c'est bon. En et Faut appuyer sur X. Ah. Sur la poutre. Ouais. Tu veux que je te remette bien Ah non Moi aussi. <rire> bah ça va, ça va revenir. X. <rire> <rire> non putain, je sais pas viser, hein. <rire> Juste à côté, attends, les lots! Non, il <rire> faut te mettre deux heures. Faut se Attends T'as compris? Non, mais bon, ouais, rebouffer un délai! Bon, au pire, j'ai une technique encore plus ouais. bon, rapide! Et là, ils, là ils, vont, ils vont dire, mais vous trichez là! Ça ah, va Ouais, tout doucement! C'est bon! Ah, ah bon. bien joué! Pour pas que tu aies ça! Et là, je vais charger les d'état! <rire> Fou. Ça. Alors.. Bart. Mais. Quoi Oui je suis attendu dans l'eau. Non t'es passé à travers la map. Tu fais comment <rire> Tu peux pas Oh il il passe à travers la map. <rire> ah en fait faut remonter là-dessus en fait. <rire> oui, faut monter là-dessus. Mais là t'as perdu Homer pour toujours. Non. Si <rire> regarde il tourne dans le vide dans la fille <rire> <rire> <rire> bon, il avait bien <rire> Bah, non! C'est parce que, regarde, il est mort. Bon, ouais, bah, voilà, un bon bug dans la vidéo, c'est bien. Ah, ouais, il bien. Attends, attends, attends. Attends. T'as de la chance, hein. Ah. C'était là, je crois. Ouais. Que... <rire> si tu reprends, je suis sûr, que ça va reparler. C'est bon. Ah c'est bon voilà. Faut monter dessus là Ouais faut monter. Ouais. Et droit en ça Sauf que tu l'es pas. Oh purée <rire> bon, nous il marche pas là. On va berner. Attends. Oh t'es pas obligé. <rire> oh putain, j'ai défessé. <rire> oh bah, ça va changer là, c'est cool Ils ouais, sont gentils. Ouais, moi je me bats marrant ça c'est t'es marrant eh, il était beau quand même le bug hein mmh. <rire> ça arrive 1000 ans sur 2 oh non yes. faut oh, faut faire pareil Ouh. faut faire oh non oh non faut encore avec eux Putain, oh non ah, faut aller prendre Bart ah non fais le bonbon oh, bah, donc, voilà, ah toi. non ne euh, pas tomber dans l'eau attends <rire> ah Bart tire avec Bart vite qu'est-ce que tu fais Attends, t'as pu ramener Homer mais... bon c'est bon il est vivant. Il revient. Il revient à la vie pour t'aider. Enfin ou pas. <rire> mais Pour faire pareil avec la poutre en plus. Vas-y Homer défonce le. Pourquoi lui, le Homer penser, il arrive et pas toi Ouais c'est bon. Attends. Ah oui on Il est tombé dans l'eau les... je suis sûr. On des machins. Ouais. Il est tombé dans l'eau l'autre. Hein. Il est dans ouais, je pense. Attends, et faut faire quoi là faut refaire pareil avec la poutre qui est là. Tu le vois là Ah ouais. <rire> Bonne chance. hein. Ah, attends. En plus là la caméra. Ah parfait. Bouge pas bouge pas. Parfait. Faut pas que en face à faire ça. Voilà. Ah c'est parfait la caméra. En plus au merde. Non c'est l'autre bouton. On voilà sûr. C'était bien mais. Oh, ah, eu. Ouais tu l'as eu. Je me joué et... Tu viens Tu l'as eu quand même. <rire> oh, non, non, tu meurs pas quand tu tombes dans l'eau. Du coup, t'allais repasser. Hein. Ouais, voilà, faut repasser. Ouais, faut repasser comme ça. C'est beau. Bon, attends, sauvegarde rapide. tu veux. Ouais. se regarder l'état. Voilà. Mais oui, bon, on triche, mais bon, voilà, on profite. C'est un émulateur, on profite, non Ça sert pas, ça. Oh là Non, ouais, mais... <rire> à cause de l'émulateur, on a en anglais dans le jeu. Wow, wow, wow, faut sauter, sauter sur le truc là, non Ah Non, non, non, non, non, rien. Non, c'est bon. Je pense, que... je pense que tu peux quand même sauter dessus. Ah, oh, reste. Tu oh as... non, c'est là. T'as vu, que là, faut que tu reproduises ce qui s'était marqué. Oh. On voit rien. La caméra, elle est bien. Mais je crois que c'était celui-là, le premier. Non, mais ouais, je sais Celui-là. Oh. Hop. Bon, moi, marre. Ouais, t'as bien vu, bien vu. Voilà. Ah, il ne remonte pas. Il est remonté. Non, il va pas remonter. Après. Après, j'ai vu. <rire> Ça a l'air mais bon. Ah, ah ouais, c'était celui-là. C'était l'autre, d'abord. C'était ah. le dernier, d'abord. Ouais, il faudrait qu'il remonte, là. ne peux pas trouver hein. <rire> Ça c'est bon, mmh. ça c'est bon, là, ah ouais Faut que tu fasses le tour. Ah ouais, c'est bon, je crois. Bah non, Non mais il y a d'autres trucs après. Hein? Ça, ça, ça va faire la musique des Simpsons. C'est oh, bah, pas bon sinon c'est après euh, Ah je crois qu'il faudra appuyer dessus. Sur quoi bah Sur celui-là, je crois. Sur Non, celui-là ou celui-là, je sais plus. c'est pas lui. C'était l'autre. <rire> <rire> faut enfin, appuyer deux fois sur le même. Oh, mais non, mais on sait plus, là. Tu veux que je charge ici Pour qu'on... Qu ouais, allez. Ah ouais, mais t'es après le bâton, en fait. Oh <rire> Oh <rire> On charger à chaque fois et ça, c'est ça, le Vas-y, t'as pensé ou quoi Oh oh oh là là, là, là comment tu marches là ça, là c'est oh là Là à l'envers oh Je sais pas c'est toi qui <rire> oh oh oh oh oh oh oh oh non. Oh, Attends, je vais le faire aussi. On va mettre 10 ans euh, entre nous. Oh non mais.. Mais non mais. La caméra est bizarre. Mais bah Bart des... est de l'autre côté déjà. Mais Bart, bouge de là Je m'en fous je saute. Ouais C'est bon, tu peux revenir les amis. ouais Ouais Je fais une sauvegarde rapide tout ça. Ok. Alors. Ah celui-là, celui-là, celui-là. Ah ouais, c'était ça. Ça nous remonte, si on se trompe. Oups. Ah, ok. L'autre. Ah ouais. euh off, off, off. Je le fais pendant qu'il est parti sinon autrement on va arrêter d'avoir dans le mien. Euh, ouais après. si c'est bon oh purée non je suis la deuxième ça pas encore fait si si j'ai fait le premier et Alors après, je suis là après c'est je ça et après je m'en fais plus après, ça as fait sauvegarde au premier non oh non pour faire tout. Attends attends, attends c'est bon c'est bon ouais. le truc il est bon oh non mais si je fais ce regard après je vais plus savoir ouais, bah, faut pas, faut pas ah si ça remonte en fait en fait ça le remonte on se trompe c'est ce qu'en fait on ne voyait pas. Ah bon on voyait pas. Du coup. Bah, tu là hein. Non. C'est pas ah, lui. Ah, c'est lui C'était lui. Et ouais. c'était encore lui. Alors, peut-être le remonter le bon. Ah non, non, c'était bon. Ah. Ah, t'as vu, on l'a vu, là. Je sais pas si tu l'as vu. Voilà. C'était lui. Hein Ok. Ah oui, mais oh, il faut super vite. Mmh. C'était celui-là, après celui-là. Ouais, après celui-là, après il revient sur celui-là. C'était celui-là, après Ouais. Non. C'était pas lui. C'est C'était l'autre encore. Non. Ah, non, non, non, non, non, c'était bien l'autre. Il le fait deux fois, après il revient là. Après il revient là. Non, mais non, mais. Attends. Mais. Ouais, Et bon. mmh, là, c'est bon. Tu fais Hum, c'est celui-là d'abord. J'ai vu. C'est ça, ça, ça, et ensuite lui. Et après, l'autre. Lui Hein Non, je crois que c'est lui, hein. Non Je sais Vas-y. Non, c'était l'autre. Ah. C'est lui. La ah. Bon, je crois c'est une merveille Et. <rire> bonjour Bon, Et je réessaye C'est pas bon, en bon, hein, ouais. Ah, bah oui, un peu comme ça. C'était lui. Voilà. Ah, ouais, après. Ça... Alors, c'est l'autre alors. C'est celui de l'autre de, de devant. Là Ouais. Non. Bah, c'était là. Euh... Ah, il le fait deux fois. Eh hey, bah oui, c'est ce que je te dis. Il le fait deux fois. Non, non bah... <rire> <rire> Non, mais je voulais passer au-dessus. Oui, j'ai compris. Non, il... Ah, oui, il le fait Deux fois. D'abord c'est lui. Voilà. lui. Ah, ensuite c'est Deux fois l'autre devant. Deux fois l'autre devant là-bas Ouais, juste après. Que... Non C'est qui est là là ouais, Dégole deux fois. fois. Non, t'as vu T'avais dit c'était l'autre Bah non. Bah si c'était l'autre. Mais il est bizarre un truc là. Hein. Ah, je crois qu'il non, non, Non, bah non. Non mais non mais Homer, tu fais quoi là C'est un problème. Il faut mieux en saccadé ou quoi là Bah oui mais tout à l'heure j'ai sauté, c'était bon. Ok d'accord. tu vois bien qu'il fait deux fois Oui il le fait deux fois mais pas le celui-là. Ah, si, je... Non il le fait pas deux fois. S'il si le fait deux fois ça reste allumé. Bah il a fait une fois alors ça marche pas Mais en fait ce serait plus facile si on avait euh. passe pour ça marche plus. Ah j'ai oublié ah, le premier Non parce que j'ai oublié le premier à chaque fois, oui, voir ça, d'abord. Non mais c'est pour ça que c'est mieux avec le son en fait. Parce que tu l'entends Oui. Ça fait la musique. Et là c'est lui normalement. Ouais, allez Ok. Ah non, ah non, c'est toi qui me, qui me rembrouille maintenant. Bah, euh, c'est toi qui as dit c'est lui. Ah On va se, se disputer dans une vidéo. Bah, enfin, un live du coup. Bah, une vidéo coupée. Euh. C'est celui-là. Encore. Et c'est le premier, après enfin, c'est le dernier. Dans le milieu. Ah non. Ah non, il en fait trois, non on pose ce qu'on fait, c'est Non, on fait 3 sur le dernier. Non, mais 3 sur le dernier. Ouais. On va essayer. Hein. On va 1, 2, 3. C'est ça. C'est 3. Et maintenant, c'est lequel Comment tu vois aussi Ah Parce que je sais. Ah C'est celui-là Ah non, c'est 4. Ah oh, non, c'est ça, t'as vu Ouais, bah, je savais dit, c'est ça. C'était 3, ouais. c'était pas 2. Bah voilà, on est passé. Ça fait au moins 1h20 qu'on est dedans, mais dans le jeu, dans le stream. Et tu vas lui faire des coupures de 1h Non. Non, c'est 12h. Non, mais 8, lui. Voilà, oh lui, tu peux le tirer dessus. Oh putain, il a beaucoup de vie. Quand on tire dessus Ah bah, ok, il m'a tué. T'as tué un gosse, hein. Super, t'es content. Tu avais là. Je sais pas, je suis bourré de boutons. Arrêtez toi <rire> Et oui, tu peux faire ça pour le réveiller tout de suite. Vous n'avez pas Ah, mais là, on voit leur énergie. Bah oui, c'est parce que j'appuie sur R. Ah. Je le vise en fait là. Mais il se protège du coup, il ne fait rien. Oh. Là, ça fait 1h20 qu'on est loin de Bah je pense que là, il faut les tuer. Et après, la porte, s'ouvre. Et voilà. Et là. Oh non, mais non, encore plus. Quand il y en a plus, il y en a encore. de quoi de monstres hein Ah. ah c'est bah, C'est pas des monstres. <rire> c'est des avocats, mais c'est pas des monstres. Des avocats rouges. Attends, oh, Mario au Mario euh au mer, pardon. <rire> Je t'ai confondu au désolé. Tu peux les écraser en gros. Ah ouais ouais. ouais. Ah il y a des munitions pour voir pour les faire encore plus mal. Pourquoi là Barty euh, Bart s'est transformé en Bartman. Oh. Ah, ah oui, ça c'est beaucoup plus puissant, ça l'a fait tomber. Voilà. Et des générateurs à deux l'art. Comment oh, la porte est ouvert. Ah non, il n'y en a ah, qu'un. tu tues tout le monde pour que les portes pas Il y en a deux, je ne dis qu'un, il y en a encore deux, je l'ai vu. Ah il y a... ok, il y a des armes infinies. sert quoi alors du coup Bon, mais voilà, on l'a tué. Ça fait des dégâts ce truc là. Beaucoup de dégâts. Ah, ok, encore un. Voilà, c'est bon. Et maintenant non, ça va pas là. Non, non, non. Ah, si. Pourquoi ça fait pas une animation comme d'habitude Il me faut, Bah, s'il nous donne des trucs de bonbons, ça veut dire Il nous faut, C'est amusé. C'est amusé. C'est quoi ça ah ok, si on appuie sur le bouton, ça fait quoi Ok, ça Très bien. Ok, bon, ça, déra... ça vous dérange pas si je Après, j'ai un statut chez quoi Ok, okay. Oh, Et Par contre, euh... ça, arrête à... ah, ça reste à ah, si ça, s'arrête plus en fait. Ouais, il Et... n'y euh, a pas un bug là. Non, non, Alors, quoi... ah, Faut peut-être appuyer sur le bouton. Ah, ça tue pas, ça va. Non, faut froncer. Ah non il nous fout la grosse boule d'Homer Tu lui prends toi tu ton sac okay. Oui oui, oui. t'as l'air bon. Euh, il faut que ça partir. Ah oui. Alors avec Omer comment je le fais Ah ouais c'est avec Homer. faut faire avec Homer. Avec la grosse boule parce qu'il va plus loin. Voilà. Marge t'es où On ah, va du coup c'est toi c'est toi qui a créé les Simpson donc le moi tu veux les tuer c'est bizarre voilà on a encore une on a encore une une une une une, une, une. une ah ouais une ah euh, faut bouger ah ouais les miroirs ouais mais ta gueule toi bien joué t'as fait un cliché Faut ton cliché Ah, pour moi, le jeu est. Ah, ok, les rayons. Les, rayons, les, les... crayons. Les crayons, ils nous ont fait mal. Bah, c'est pas fait. Ouais, mais... ouais. Tu tapes avec un crayon, toi Un ah, bah attends ça fait peut-être plus mal, hein, mais. Un crayon, c'est plus Attends, peut-être partir un grappin pour nous, non N'importe quoi. Que ce soit euh, plus facile. Attends, on est au deuxième niveau, et ça fait déjà presque une heure vingt un, qu'on est dessus. Une heure trente. <rire> C'est long les Simpsons, hein? Mais je faire plein de trucs en fait. Bah, c'est pour ça que je suis en live en fait là. <rire> mais là, il sait jamais avec des coupures normalement, mais là, je suis oublié là. Bon, elle a pas fait ça. Hein. Mais purée, mais Bart, il euh, a pas un petit code pour voler directement là? Faut qu'on passe au passage chiant. <rire> ouais. ouais, mais en fait, il faut que tu sautes quand le truc il est, il est plus beau mais c'est comme ça de bouger en fait euh, comme il dit Knuckles on va pas dire à n'importe qui que Tess et, et Sonic sont plus bas mm -hmm. <rire> euh ouais je touche le crayon sur le côté ça va ça fait pas mal. quand il y a les crayons qui sont en l'air bah oui oh. ah tu peux te passer la nuit par les crayons sont là wow, parti de vol Elle est là, sur le bord du euh, comme euh, avec le bout de c'est pas un bout de bois <rire> non, mais ton bois est un peu de mais des fois, Homer, il fait quand même un grand T'as bien Homer, c'est ça. ça. Wow <rire> D'habitude, ça me touche, mais là, non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? <rire> bah, on se demande. Hein. C'est sûr qu'il faut faire ça parce qu'après, il y a plus. Attends, faut-être, peut ouais, quand tu dis, faut-être peut bien boucler les rayons. Ouais, pourquoi il y a des bonbons en fait? Après, il y a plus d'endroits. Non, il y, des... y a des bonbons pour Homer. Ah, ouais. C'est bizarre ça un robot en moins et bonbons, j'espère. Non, je peux rien viser avec Omer. Non, non, non, faut juste monter, mais c'est juste que c'est compliqué, quoi. Il y a un truc qui brille, là-bas. Ah non, c'est ah, ça... Faut jouer avec les miroirs, de toute façon. Bah ouais, mais pourquoi ça brille Comme si on avait un truc à actionner. Je peux monter comme ça. <rire> ouais. Oh non, Bart. What the fuck okay. Non mais j'étais encore encore pire dans le bord. Tu sais quoi J'ai une technique. Oh, je Non Putain. On titre Mais là on est obligé. Cheater comme ça là. Non mais je vais pas doucher à dire n'importe quoi, Bart. Ça fait mal en plus les crayons. Bah, pas les crayons. Ah, non mais ça fait beaucoup de dégâts, je veux dire. Un crayon, ça fait pas mal. Enfin, Est-ce que toi tu pourrais te tuer avec un crayon je Logique, hein. ah, bon, c'est des crayons, c'est des crayons hyper gros en fait. Ah ouais, peut-être, ouais, mais bon quand même. Même si c'est sur... Quoi Oh non, je suis un abruti, j'ai je regardé l'état comme un con. <rire> oh non, oh, tu peux partir, je continue le truc. Tain, on va finir euh, notre truc Il reste quoi après ça euh, Pas longtemps, il reste à tuer euh, Matt Groening et tout. Non mais Bart bon, euh, Encore une coupure les amis C'est bon les amis On est donc de retour Dans cet épisode de Simpson. Cette porte ne souffle pas Le bouton Par où là Par... non mais la caméra c'est quoi aujourd'hui ok d'accord j'ai compris ne pas c'est bon là. Les ta... voilà parfait c'est donc parfait comme ça Ok, yeah, let's go les amis, on va y arriver, le let's play, je t'inquiète pas. Bon, j'ai déjà... Alors du coup, je vais plutôt une sauvegarde rapide comme ça, avec une, une bonne caméra, s'il te plaît. Ok, c'est déjà je sais où tu dois aller. Faut euh, aller comme ça directement, bah oui, bah oui, bah oui, exactement. On jouer, joué. Ah. Du coup, là, on est de l'autre côté, littéralement. Ah ah ah, on a du jump à faire, ouais, trop bien. Je regarde les t'as avec le bois Et ça me semble que c'est dur. Ah bah ouais, c'est dur. Bien joué. Chargez les tâtes. Les non mais Bart, au sol il faut ou Non non non, il peut non. Non Bart, il peut marcher. Quoi Il peut pas Attends attends attends, attends. je pense que c'est lui qui peut. Il peut ouais voilà bah je je vais en tout cas mais quoi pourquoi mais je peux pas y aller Tu vises tu vises quoi là Allez. Non, non. non. on peut pas casser ça. Ah, on peut casser ça. Ah OK. C'est ça peut être, peut -être, peut -être. j'ai là mais non j'ai glitché le jeu en fait là j'ai glitché et là Alors, en fait j'ai juste glitché en fait parce qu'en fait euh, le truc il pas. le checkpoint il fallait prendre de l'autre côté hein et je peux pas monter là bah, je crois que je, je pèse pas Attends, attends, attends, Bar, tu restes là-haut j'espère. T'inquiète pas, bart tu restes là-haut. Là là là ouais, il reste là-haut. Mais tu veux que tu compte Non mais part, une... je te déteste, bart je ah, Attends, je peux peut-être monter par là en fait. Mais oui, non, mais ça sert à quoi le truc de plateforme du coup là-bas Ah rien, je pense que ça sert juste pour le 100%. Pourquoi t'embêter là Pourquoi t'embêter là hein Non mais ça sert à rien. Juste un pour un collectif. En vrai fait, je l'ai pris à l'envers le, le truc collectif. Bon. C'est parti pour le vidéo. Ultra longue. Les Simpsons, le jeu. Ah, en plein. On en partie plane hein. On plane on ouvre la porte s'il te plaît dis-moi qu'on oh, c'est vraiment euh, ouais. du miroir hein. j'ai 35 balles mais... là j'imagine il faut que je plainte c'est pas logique tu peux avec combien hein ouais. Ah la caméra arrête de faire du marque quoi. Ah oh, ouais. non, là là là là là là Ah je suis tombé. C'est pas grave. Je suis, là, je suis un, petit, un, un petit peu plus loin mais voilà, je suis là, quoi. Ah mais non mais. Moi je fonce, c'est bon, j'en ai marre là. Et voilà, je suis tombé, bien joué. Joué très intelligent, Bien oui. mais non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça dans avez simplement le faire tomber. Moi, oh, je termine cette étape. J'ai rien à pousser en vous. Allez, ah, oh, j'ai réussi. Enfin, non. Oh, je suis à la fin du niveau. Enfin, merci. On va avoir des f... ah, des visages familier, Bender, ça va Ouah des Bender, tout bien C'est du coup Putain il est pas. Il y tout le temps. Mais, mais ils sont trop forts. Bender. Mais arrête Bender on était amis dans la Stéphanie. Ok, oui, ouais, oh, euh, bon, tu super pouvoir. Super bonbon. Tout le monde peut viser moi. Ah, voilà. Quoi, il est même pas mort. Voilà, on l'a tué. C'était ça. ça. Math, je suis le Oh non, il y a des mecs qui tirent... C'est le coup. Bah oh, mais ça euh, fait du parcours. Non mais il est trop long ce niveau, qu'est-ce que je fais là <rire> Je fais quoi là Je glitch ou quoi là avec Bar peut-être je peux vraiment glitcher en plus, c'est ça le fait. C'est mon. Oh merde, Simpson C'est moi qui ai drôle de déglinguer, pas toi. Hein Ah ouais Je le touche en moi. Oh ouais Grave Je suis sûr qu'il faut tous les tuer là. Je les.. Je l'aime pas. Bah préférence c'est Simpson. Ah enfin, si lui il peut me tirer dessus je peux aussi, logiquement. T'as pas vu que tu me tires dessus, c'est pas grave. Mais non Ça me saoule, ça je vous rire. Non Homer, c'est un canon de tour. Remets-toi Homer. Oh la la Mais non! Putain! T'en sens ton bonbon. C'est plus simple, bon, voilà, waouh, on a réussi! C'est pas. Bon, il est hyper terme, mais. Allez, les tue! Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Vous tous les tuer. C'est chiant. Ils sont trop chiants en plus. Oh là là là là ils sont trop trop chiants. Bender ça va, je veux le tuer après. Mais les autres là, les poufs, je sais pas comment ils s'appellent. Désolé, si vous êtes fan de ce personnage là, je sais pas comment ils s'appellent si oh, non, je suis obligé d'être part pour le tuer lui là-bas. Mais ben, si il part s'il meurt, bah ben, il faudrait que j'attende. Mais c'est trop chiant il est parti. Il pas forcément le jeu. Il ne vit pas simplement. Voilà, bon, lui, il est mort. Ah, ils sont tous deux morts. Cool. On n'a pas d'autre. Hein. Non, il y a été tué. Allez, allez, allez, allez, en fait de sport. Et là, je peux le tuer. Oui. Ah, c'est ça chat, c'est qu'un descendre. Oh, ouais, parce qu'il oh. dessine. Ah, la ville. La ville oh là là, allez, allez, allez, on va le tuer. Voilà, on va le tuer. Et mon bon bon Ah, t'en as d'autres en réserve, bah oui, bah oui, tu les dessines. T'en as d'autres en réserve. On fait en mode méchant, triste. Après l'autre c'est le dernier niveau après. Ah je l'ai fait mal. Je suis sûr qu'il faut pas les tuer. Non non attends, faut monter, il faut monter, c'est bouge. Parce que là rate pas les tuer, il n'arrête pas de. Non, faire soin, non. En fait. Mais laisse-moi réfléchir Putain il me laisse pas réfléchir, c'est Faut pas les tuer, faut. 650. Parce que là, tu ne m'as pas suivi. Ah si, mais déjà suivi. Je trotte à la gueule, tu vois. Voilà, c'est bon. Ne Peut-être manger des gâteaux. Ah oui, c'est vrai, ils sont là. Un coup de poing, tu tombes par terre. faire enfin, un truc avec gros mer. Ah le faire tomber peut-être Taper sur les poutres. Ouais. Hum, quelques poutres Ah le tape les poutons. Ta homère il est bien. A... Ah elle, là Regarde, elle, Là il y a un poteau pour monter, non Non. Le jeu il va me dire où je tape avec combien. Ah tête là-dessus en fait plus logique. Je bah ouais voilà je le fais depuis tout à l'heure ça... ça fait rien je mange encore à tête ah ouais là j'ai trouvé il va tomber il va mourir et la fin du niveau enfin et je m'arrêterai là, ne vous inquiétez pas. Ouais, on a réussi. Papa, papa, vous venez de vaincre votre propre créateur. Les implications philosophiques de votre acte vont faire se retourner Eugène Ionesco dans sa tombe. De marquer un point de provocation, Lisa, et en plus, de pleu Arrêtez de taper le monsieur qui vous a dessiné, c'est pas gentil. Oui, madame. Oui, Merci de m'avoir sauvé, madame. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Monsieur Groning, comment avez-vous pu nous trahir, nous, l'esprit de votre imagination, et nous vendre à tous ces jeux vidéo affreux dans lesquels il fallait mourir encore et encore et courir tout le temps Je jure, Lisa, je ne savais pas que c'était aussi affreux. Si j'avais su, j'aurais juste collé vos têtes sur des tasses, des t-shirts, des bonbons, des assiettes, des jeux, des chewing-gums, des frisbees et des serviettes de plage hyper douces. Ah, et maintenant, si vous voulez bien m'expliquer... A bientôt, on te plaît. Attends, attends, attends, toujours. C'est terminé monde Va Et évidemment, ce boss, on va le faire la prochaine fois. Donc, on s'insiste regarder un épisode ultra long et à, à bientôt. Ciao,